Yeah. Bonsoir tout le monde c'est Caramel V. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouvelle vidéo What's on my iPhone Donc what's on my iPhone ça veut dire quoi Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a sur mon iPhone Donc je vais vous montre en gros toutes les applications qu'il y a sur mon euh, iPhone Donc voilà donc c'est un iPhone 7S Donc voilà en gros ça Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a sur mon téléphone en gros ça Donc je vais ouvrir la boîte Donc voilà en gros c'est ça Donc euh, tac Attendez L'enregistrement, ok, ça enregistre bien les trucs, ok. Donc voilà, allez, je prends le téléphone. Donc voilà, donc le téléphone, c'est il est en, en rouge. Voilà, on ça. Donc c'est un iPhone 7S rouge, et euh, voilà. Donc voilà, on trouve ça. Donc je vais vous montrer. Voilà, il est là. Donc voilà, iPhone, iPhone 7S avec la petite, euh, avec la petite, euh, le petit truc là, le petit, euh, comment on appelle ça. La, la petite pomme, voilà, ici, vous voyez la petite pomme qui est juste là. Donc, voilà, donc, c'est un iPhone 7S. Euh, un iPhone 7S, euh, euh, apparemment, il est marqué Samsung. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, ici, il est marqué un peu Samsung, mais, mais le Samsung il est un peu effacé. Donc, voilà, donc, je vous présente mon iPhone 7S. En tout cas, moi, j'espère que vous l'aimez bien, parce que moi, je kiffe cet iPhone 7S. Et euh, voilà, ça me permet de faire tout avec et tout, tu vois. Donc, voilà, en gros, ça. Donc, quand nous l'ouvrons, les gars, regardez quand, comment ça fait, quand nous l'ouvrons, donc voilà, c'est comme ça qu'on ouvre. Ah, il est éteint, je vais l'allumer. Donc, nous allons procéder à l'allumement, l'annulcissement annul, du téléphone. Donc, on c'est ça. Donc, vous voyez la touche qui, qui est ici, là Vous voyez la touche qui est, attendez, ici. La touche qui est ici, nous devons euh, maintenir la touche pour que ça s'allume ici. Regardez, voilà. Donc, voilà, c'est l'iPhone 7S GTC 3590 Samsung, comme vous le voyez ici, Voilà. Donc voilà, c'est vraiment le plus beau téléphone. Ben voilà, c'est l'iPhone 7S avec euh, 164 euh, Go, tu vois. Donc voilà, en gros, ça c'est vraiment beaucoup. Euh, voilà, regardez. Donc je vous montre le menu, comment il est. Voilà, il est comme ça, le menu. Vous voyez comment il est, le menu. Voilà, attendez. Hop. Ah merde, c'est Donc voilà, comment il est, le menu. Donc voilà, là, je filme cette vidéo. Il est 14h11. Comme vous pouvez le voir sur mon téléphone. Donc voilà, on gros ça. Donc voilà, iPhone 7S corps plus 2. Wow. Donc voilà, donc là je vais vous montrer le menu, les potos et les applications que j'ai avec l'app store et tout. Donc voilà. touch Menu. Donc regardez. Regardez ce qu'il y a. Vous avez vu? Donc voilà, on voit ça. Donc, mais, donc voilà, j'ai message, calendrier, journal, contact, musique, internet. Oui, j'ai internet. Hein? Hein? Attends, attends, attends. Regardez, j'ai internet. Comme vous pouvez le voir ici. Internet. Focus. Focus. Bon bref, ça n'avait pas, pas focus les. Donc voilà, gros ça, j'ai internet. Facebook, j'ai Twitter. Voilà, Twitter. Donc voilà, tu vois, j'ai Opera Mini, Carnival Land, Castle of Magic. Ça c'est des, euh, des jeux. Voilà, gros ça. Donc voilà, j'ai vraiment plein euh, de trucs sur mon iPhone 7S. Je dirais iPhone 7 parce que de redire le S là, ça, casse un peu les couilles. Donc voilà, en gros c'est ça, tu vois. Donc voilà, donc j'ai appelé j'ai plein de contacts et tout, tu vois. J'ai voilà, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment plein de contacts et tout, tu vois. Comme tu peux le voir ici. Si, voilà, bref. Donc voilà, donc avec les, avec les sons parce qu'il y, y a, des nouveaux sons quand on compose le numéro. Attendez, donc déjà je vais aller dans les paramètres pour mettre les sons, tu vois. En fait parce que tu vois, tu vois à la base quand tu proposes un son sur smartphone. Si c'est un smartphone, c'est bien un smartphone, tu vois. Donc, quand tu composes un, euh, un numéro de téléphone, et eh ben tu vois, ça fait ça, euh, y a pas des bruits. Tu, tu, tu. Et sur ce nouveau iPhone 7, y'a ce bruit là, putain, un truc de ouf. Donc, voilà, regardez, je compose mon numéro, un truc de ouf. Vous avez vu, donc il a un numéro et tout. Donc, voilà, en gros stade, donc euh, l'iPhone 7S, comme vous voyez, vous voyez. Je, vous rem... je vous conseille vraiment de l'acheter, hein. Moi, je l'ai acheté à 800 euros avec euh, 128 Go hein. Même 64 ou 249 ou 664 euh, Go je pense. Donc voilà, en gros, ça achetez vite. Il euh, y en a plus beaucoup en vente, en plus. Donc voilà, je vous conseille vraiment de l'acheter. Donc voilà, on gros, ça. Je vous remontre. Voilà, en plus, il est bien petit. Ça qui est bien, tu vois, ça, ça, ça, ça, ça, ça rentre bien dans une valise, tu vois, comme c'est petit. Donc voilà, en gros, ça. Donc, je vous conseille de l'acheter. Donc voilà, on gros, ça. Donc voilà les potos Vas, le Il va le mec Il confond un, un iPhone 7 avec ça Tu vois Non plus, non, plus franchement non, mon vrai téléphone C'est ça c'est Samsung Galaxy A5 2016 Mon vrai téléphone Non plus sérieusement voilà c'est ça mon téléphone Tu vois euh, voilà au quoi ça <rire> Non ça c'est mon téléphone aussi Tu vois mais ça c'est les téléphones des bails ça tu vois Et ça c'est mon téléphone ben, normal et tout Tu vois donc voilà je, non, plus, plus sérieusement je ferais peut-être euh, euh, un unboxing Un euh, en enfin, un unboxing je comprends quoi euh, What's on my euh, phone sur euh, ouais, mon Samsung, donc voilà, Samsung Galaxy A5 2016, comme vous pouvez voir ici. Donc voilà, en gros, ça. Donc je ferai peut-être uh, Watson, mon iPhone. Donc voilà, bref, ça c'était pour rire la vidéo, c'était un Donc voilà, les c'est Caramel Je pense que je cette petite vidéo. Si vous l'aurez aimé, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, laissez un petit pouce bleu qui peut être le sel, vous abonner à cette chaîne, ça va, quand je la prochaine vidéo. Toute de la à Caramel Ciao les potos, c'est merde.